Donc bonjour à tous euh, et à toutes euh, et bienvenue pour notre réunion du groupe spécialisé transfert monétaire et protection de l'enfance. Moi, c'est Léonora et je co-dirige le groupe de la part des IRC avec ma collègue Mirette de la part de World Vision. Euh, Aujourd'hui, on va voir la présentation de AFSI qui va nous ah. présenter un projet multisectoriel en RDC en Congo. Euh, surtout, la recherche va, va un peu se focaliser sur, euh, euh, sur la recherche euh, et euh, dans quelle mesure l'aide d'une espèce peut contribuer à modifier les conditions de vie des différentes catégories de familles en mettant l'accent sur les besoins des enfants. Donc, euh, ce webinaire souhaite entamer un peu une réflexion euh, sur la nécessité d'améliorer l'adaptation de, des outils d'évaluation au contexte. Euh, je donne la parole dans un instant à nos deux collègues d'AVSI, de Michaela et Miriam. Euh, Michaela a commencé à collaborer avec Avsi en 2000, euh, 2017 en travaillant comme point focal de, de MNI pour le projet d'éducation au Liban et ensuite en 2019, elle a rejoint l'AVSI en RDC où elle est euh, couramment la responsable du suivi et de l'évaluation. Euh, Mireille, par contre, elle est actuellement la responsable des programmes d'AVSI, de en République démocratique euh, du Congo, euh, où elle est assistante technique pour le développement et la gestion des programmes. Euh, donc, euh, je donne tout de suite la parole. Comme d'habitude, on va avoir euh, 20 minutes à peu près de présentation, suivie par euh, des questions. Euh, donc, n'hésitez pas à euh, mettre vos questions dans le chat ou à soulever la main et à nous et à parler après la présentation. Merci, Myriam. Michaela, à vous. Encore bonjour à tous, comme Eleanor a dit, donc on va présenter une étude qui concerne les résultats qu'on a eus sur le transfert monétaire dans un projet ici en RDC. C'est un projet multisectoriel dont les caractéristiques on va les présenter au cours de la présentation. Et donc, La présentation va s'articuler en six points principaux. On va tout d'abord vous expliquer quel était l'objectif de, de cette étude. On va donner un aperçu du projet et dans le cadre duquel l'étude a été réalisée. On va présenter la méthodologie euh, utilisée pour la mise en place de l'étude et enfin on va présenter les, les résultats principaux et les résultats en fait seront présentés à deux différents niveaux donc en premier niveau on va euh, voir quel était l'impact et l'incidence du transfert monétaire sur la situation générale des ménages. Et un deuxième niveau de présentation, par contre, on va aller plus en profondeur sur la situation de l'enfant, donc on va voir dans quelle mesure le transfert a eu une incidence sur la situation de l'enfant. Et on va faire bien sûr notre conclusion, euh, mais surtout, euh, on, on voudrait vous présenter les limitations qu'on a eues au cours de, de la mise en œuvre de l'étude pour avoir des recommandations et pour présenter des recommandations qui pourraient être utilisées pour des recherches futures. Donc l'étude avait trois objectifs principaux, le, le premier c'est de, euh, de, de, de voir quel était le, comment les fonds utilisés par, euh, par les, les ménages ont été utilisés pour satisfaire les besoins principaux et donc améliorer les conditions de vie des ménages. Et le deuxième objectif, par contre, euh, voir dans quelle mesure euh, le, le transfert monétaire a été utilisé pour répondre euh, aux besoins des, des, des enfants. Et le troisième objectif, c'est euh, de voir dans quelle mesure le bien-être de l'enfant a évolué au cours des de, de différentes distributions cash. Et donc, euh, voilà, avant de, de vous présenter l'étude, ça sera bien de, de vous vous donner un aperçu du projet donc euh, en fait l'étude a été faite dans le cadre euh, d'un projet euh, perplus et que c'est un, pro, un programme le perplus c'est un programme de, financé par l'unicef hein, et c'est un programme d'assistance au retour euh, c'est un programme de résilience qui normalement est mis en œuvre tout de suite après une, euh, donc une intervention, une intervention d'urgence et l'objectif euh, du programme était celle de euh, renforcer la résilience communautaire à travers l'amélioration des services euh, de base. Donc en fait, c'était un programme euh, multisectoriel amené par un consortium d'ONG dont AFSI a fait partie. Et on a dit donc multisectoriel car les, les, les secteurs d'intervention étaient notamment la santé, le wash. Éducation et la protection, euh, y compris la, la protection de, de l'enfant. Donc c'était en fait un projet multisectoriel. Bien sûr, comme on vous a dit, euh, a été mis en œuvre le projet en RDC dans la province de la, du Nord-Kivu, dans une zone de retour de, de, de rouen La durée du projet était de, de 14 mois. Et parmi les différentes interventions multisectorielles de fourniture de services, en fait, il y avait une, une activité de transfert monétaire dont AFCI était, était le responsable. Et euh, donc, le, le, juste pour vous donner des caractéristiques sur la typologie des transferts, c'était du transfert inconditionnel qu'on a réalisé par du euh, Mobile Money. Et en fait, euh, on a ciblé 920 euh, familles et euh, la totalité de la, du, du transfert monétaire était de 385 dollars, mais a été déboursé en différentes tranches. Donc, euh, les, chaque euh, chef de ménage a reçu trois, les trois premières tranche de 110 dollars et une dernière tranche de euh, 55 dollars. Alors, donc on, va, et, de façon, on va aborder notre chère étude par rapport à la méthodologie utilisée. Bon, en fait, on a utilisé une méthodologie d'évaluation mixte, euh, donc euh, quantitative et qualitative. L'évaluation quantitative a terminé euh, par des, des différents outils c'était une, une enquête de ligne de base, plus des questionnaires PDM, donc de monitorage post-distribution, et euh, c'est important de dire que ces outils ont été fournis par l'UNICEF, donc AFSI n'a pas eu euh, la, la possibilité de, euh, de les adapter à, à l'étude. Et juste pour donc, euh, valider aussi certains résultats et les contre-vérifier, on a couplé euh, les, les, les outils quantitatifs avec des, euh, des outils qualitatifs. Donc, on a réalisé des focus group et des entretiens individuels avec euh, les communautés et les, les bénéficiaires et les, ces outils, ont été par contre créés par l'équipe MENI euh, et la spécialiste de protection de l'enfance d'AFSI. Ils bon, sont disponibles, bien sûr, dans le lien que vous avez à voir dans la, dans la présentation. Et Les familles euh, objets de l'étude étaient 72 parmi les 920 euh, ménages bénéficiaires totales. Et L'échantillonnage a été fait par un critère... Euh, bon, par, euh, alatoire et, et donc l'étude va comparer les, les résultats entre le baseline le pdm 1 et pdm 3 l'étude a été conduite par l'équipe MENI, suivie de la RTC suivie par le spécialiste régional et appuyée aussi par la spécialiste d'AFSI en protection de l'enfance donc, juste pour vous donner un aperçu des de, euh, de, de, de moments, différents moments où on a fait les évaluations. Donc, on a fait une, une étude de base au début du projet. Après, une, un monitorage pour distribution après les deux premières distributions. Un, un deuxième PDM après la troisième et euh, un troisième PDM après la quatrième distribution et enfin on a finalisé on dit le, les évaluations avec des de, de, de focus, de focus group et, dans, et des, des entretiens individuels et donc on va voir les, les résultats principaux comme je vous disais et on les fera à deux niveaux on va aborder premièrement les, les impacts sur la situation générale des ménages après on va passer d'un état tâches plus approfondies concernant, par contre, les enfants. Et donc, sur la situation des ménages, on va voir euh, quels besoins ont été satisfaits à, grâce aux transferts au transfert monétaires, et quelles ont été les stratégies et comment les stratégies de survie des ménages ont changé et, entre les, les différentes euh, évaluations qu'on a faites, et bien qu'on va aborder le, le, le niveau d'épargne et d'investissement fait par les ménages, et on va aussi voir si euh, le cash a eu des impacts sur les conflits communautaires ou bien euh, sur les risques de protection de l'enfant. Alors, par rapport aux besoins, euh, donc en fait ici, c'est euh, un peu expliqué le, le, le graphe. Et alors la ligne bleu ciel, euh, ça, ça nous donne quels sont les, les besoins prioritaires des ménages. Et donc on voit que les besoins prior, euh, prioritaires, c'est la nourriture, donc les aliments, suivi par la santé, abri. Et on voit effectivement que l'éducation, qui en fait ça concerne, ça devrait concerner le, le bien-être des enfants, est seulement à la, à, la à la cinquième position. Et dites ça, en tout cas, euh, en considérant tous les différents besoins, on voit une augmentation, donc une tendance positive, ça veut dire que les, les ménages euh, bon, réussissent à satisfaire, euh, à satisfaire les différents besoins qu'ils ont considérés prioritaires. Et une, un point aussi à, à voir c'est par rapport aux moyens de subsistance, ça veut dire que euh, les dépenses effectuées pour les moyens de subsistance ont une incidence euh, importante euh, par rapport à ce qu'on s'entendait. Juste pour être clair, par moyen des subsistance, on, ils ont déclaré que sont surtout l'achat euh, bon, anti agricole des semences, bétail ou bien des activités génératrices du, du revenu ou bien des dépenses liées à, avec, qui sont des, des groupes de, de mutuelle solidarité, donc qui sont liées au, au niveau des pagnes. Et alors, par rapport à la stratégie de survie, là on doit dire que l'indice de stratégie de survie est un indice inversement proportionnel, ça veut dire que euh, si bon, donc, une tendance négative euh, c'est un indice de, une amélioration. Euh, du, de l'état de, de du bien-être des de, de, de, de familles hein, parce que ce sont les stratégies que le, le, le, les ménages utilisent dans, dans une situation pour, pour survivre. Juste pour vous faire un exemple hein, et pour aller juste dans, dans les points, hein, donc même s'il si y a une, une, une, une amélioration sur toutes les différentes stratégies de survie ça veut dire que euh, on voit entre le, euh, le premier et le troisième PDM, euh, les, les ménages euh, utilisent de moins certaines stratégies de survie, chose qui c'est positive, mais encore la nourriture, donc l'alimentation la, la, reste toujours... On dit les besoins les plus attaqués, ça veut dire que quand une, une, une, un ménage euh, utilise toujours euh, comme stratégie de, de survie l'aliment euh, en, en choisissant des aliments moins préférés et, et moins, et moins chers. Mais en tout cas, euh, du point de vue de la tendance générale, il y a eu une, une, une amélioration. Donc, comme je disais, par rapport au, au, à l'Espagne, euh, on a vu une, euh, une tendance positive euh, et linéaire constante euh, dans les différents moments de, de, de monitorage, donc de la baseline au PDM1 et au PDM3. Et on voit que l'investissement, euh, bon, aussi les focus groupes, euh, confirment que les activités génératrices de revenus et les groupes de mutuelle euh, solidarité sont les activités plus pérennisées. On a vu que même après, quatre mois après le, la mise en œuvre du projet, sont toujours des activités euh, en place, chose qui est positive. Et, et donc... On voit que euh, bien qu'il y a une diminution, une tendance négative par rapport aux, aux investissements durables contre les dépenses quotidiennes qui augmentent, et en tout cas les investissements durables, euh, qui, qui sont effectivement celles qui donnent plus capacité de résilience économique aux au ménages, persistent quand hein, même, sont considérés très, assez importants. Et les majeurs investissements que les ménages font sont destinés à la réhabilitation des maisons plutôt qu'achat d'études agricoles, achat de la terre ou activités productives. Alors, c'était important en fait, de voir si le, le transfert monétaire, la méthodologie de transfert monétaire a eu un impact négatif sur les conflits. Parce que par le, euh, le principe de do no harm, euh, bon, tout, on devrait s'assurer que toute intervention ne crée pas de conflits communautaires. Normalement, on sait que le cash, dans des contextes, euh, et, des contextes bon, difficiles d'urgence, pourra créer des, des, des conflits, mais par contre les ménages et aussi les, les, les communautés, ils ont déclaré qu'il n'y a pas eu de conflits particuliers, sauf de, de, de cas de, de jalousie entre les bénéficiaires qui ont reçu les caches et celles qui n'avaient pas reçu les caches. Et par rapport à la protection de l'enfance, par contre, on a, on a relevé, les familles ont déclaré qu'il y a moins de phénomènes tels que le vagabondage, la mendicité ou l'exploitation de, des enfants. Et, et ça, c'était lié, euh, lié au, au transfert monétaire. Donc là, ça commence déjà le, le niveau plus spécifique par rapport euh, aux enfants. Et donc, on va aborder surtout euh, l'impact que le, le transfert monétaire a eu sur l'éducation et sur le bien-être euh, de l'enfant. Alors, euh, juste une, une note, euh, pour avoir ce niveau de, de présentation des résultats, on, a, euh, on, a, on va présenter les résultats par des groupes de, familiaux spécifiques. Euh, c'est là parce qu'on a vu que la tendance pour certains groupes était différente par rapport à la tendance générale et donc c'est mieux de, de donner une réalité plus contextualisée par rapport au, à certains ménages et de ne pas faire en sorte que tous les ménages soient considérés de façon, de façon égale. Et donc, on a sélectionné certains critères sur la base desquels on va présenter, les, on a créé ces groupes familiaux et présenter les résultats. Donc, on a considéré le, le, genre, le genre du chef de ménage, on a considéré le, le niveau d'études euh, du chef de ménage, euh, on a vu que la majorité n'avait pas, effectivement, n'avait aucun niveau d'études. On a considéré les familles avec des enfants vulnérables, et ça veut dire des familles euh, avec des enfants ayant souffrant de malnutrition, ayant des maladies chroniques ou bien avec handicap, et bien que avec des adultes vulnérables. Aussi, adultes, ça veut dire ayant des maladies chroniques ou avec handicap. On a aussi pris en considération les, les, les familles avec enfants risque de protection. Ça veut dire euh, des familles ayant ou des orphelins ou des enfants non accompagnés ou des enfants sortis de forces et groupes armés. Et on, on doit dire qu'en considérant ces groupes de ménages, euh, il représente a, a 75% du total ménage enquêté. Chose quand même, ça veut dire que la majorité était des ménages particulièrement particulièrement vulnérable. Et avant de présenter les résultats, c'est important aussi d'avoir certaines notes. Ce qu'on a remarqué, c'est que le nombre du mem des membres euh, des ménages euh, avait des, des, des oscillations, ça veut dire qu'il y a eu une, une augmentation du, du nombre des de membres euh, mmh. du, de la baseline au premier PDM et par contre une diminution tout de suite après. Et, et donc, euh, ça, bon, bien sûr, il y a eu des, des causes et des hypothèses qu'on a fait. et première chose qu'on a remarqué, c'est que probablement grâce à l'assistance cash, les familles ont une majeure capacité d'accueil. Bon, en RDC, c'est très utilisé, ce mécanisme des familles d'accueil, donc des familles qui... Euh, Accueillent de, de, des enfants particulièrement vulnérables qui font partie de la famille ou bien qui ne font pas partie de la famille. Donc, probablement, hum, la première, après la première distribution, les, les ménages ont accueilli euh, d'autres enfants, comme enfants orphelins ou enfants en accompagnés. Bien sûr, il faut considérer tous les cas de mariage, de déplacement et de mort qui sont des, des facteurs qui font changer la, les noms de ménages, les noms des membres des de ménages. Et ça, en fait, a eu une large implication dans notre étude, surtout sur euh, la, la partie quantitative, parce que euh, l'incidence était différente et, et donc, euh, des fois, bon, on, on, a, on a dû contre-vérifier certains éléments avec les, les résultats des focus groupes. Et bien sûr, la deuxième note, c'est qu'il faut considérer aussi des facteurs exogènes qui ont un impact sur l'intervention. Donc, pas tous les résultats sont dus, bien sûr, au cash. Et deuxième facteur, pas négligeable aussi, du fait que les, les tranches euh, n'avaient pas, pas un montant fixé. Mais les montants changeaient par rapport aux différentes distributions. Donc les familles ont reçu deux tranches de 110 dollars et après une dernière tranche de 55 dollars. Et ça a eu une influence sur le comportement des familles. Alors, par rapport à l'éducation, euh, on voit effectivement, on voit deux choses dans les graphes. Euh, bon, premièrement que, euh, entre le baseline, le PDM 1 et 3, il n'y a pas eu une augmentation rélevante euh, par rapport au taux, au taux, donc au pourcentage des enfants à âge scolaire qui sont inscrits à l'école. Et deuxièmement, effectivement, le, le taux, le pourcentage reste, reste euh, basse par rapport euh, à ce qu'on attendait. En fait, malgré la distribution cash, euh, seulement les 63% des enfants sont, euh, sont inscrits euh, à l'école. Mais là, euh, pour donner des explications, on a vu que euh, malgré la gratuité scolaire, et il y a eu une capacité limitée des écoles à accueillir des enfants est la gratuité scolaire était une politique nouvelle en RDC depuis 2019 donc même si à la gratuité scolaire les, les, les écoles présentent des limites en termes de capacité structurelle des écoles donc ça ça veut dire que la non-scolarisation n'est pas seulement liée à un manque de moyenne mais surtout par des facteurs structurels. Et, bon, en, en disant ça, comme je vous disais, il y a des, des, des, des résultats euh, différents si on prend en considération les familles sans enfants vulnérables et les familles avec enfants vulnérables. On voit que même si euh, que, euh, le, le taux d'enfants inscrits à l'école est supérieur chez les familles avec enfants vulnérables, et chez les familles ayant de euh, chef de ménage hommes. Donc, ça veut dire que, euh, bon, sûrement, l'impact euh, est majeur sur les familles plus vulnérables et aussi sur euh, les, les familles ayant un chef de ménage euh, homme. Et par rapport au bien-être de l'enfant, donc, on a questionné, on a demandé au ménage euh, quelle était la tendance euh, par rapport au bien-être de l'enfant grâce au transfert monétaire. Alors, on a vu qu'il euh, y a une diminution, une diminution de la tendance. Donc, ça veut dire que euh, l'aperçu la, la, qu'ont les chefs de ménage par rapport euh, au bien-être, c'est que ça, ça, ça diminuait entre le PDM1 et le PDM3, mais on voit que euh, par contre le, les familles avec enfants vulnérables ou bien avec des adultes vulnérables euh, déclarent euh, d'avoir amélioré le, le bien-être de l'enfant le plus par rapport que aux familles sans enfants euh, enfant vulnérables. Donc encore ici, l'impact est majeur sur les familles euh, vulnérables. Et bon, c'est vrai, on a parlé de bien-être, euh, mais on a demandé, en fait, parce que bien-être, c'est un concept un peu trop élargi, donc on a demandé au ménage euh, en, dans, en, en quel sens, comment le bien-être amélioré Et sûrement, euh, bon il a, ils ont répondu euh, que euh, grâce au transfert cash le bien-être a augmenté. Pourquoi Parce qu'il y a eu de, un traitement des de malnutrition une amélioration du logement et de l'hygiène, et aussi euh, par rapport à l'intégration sociale des enfants. Donc encore ici, comme on voit dans les graphes, les, les, les ménages n'aperçoivent pas l'éducation encore comme euh, un facteur euh, lié euh, au bien-être bien de l'enfant. Si on considère par contre les dépenses en général euh, liés aux enfants, il y a eu une augmentation par contre, euh, donc les familles déclarent qu'ils euh, que, que qu ont incrementé les dépenses destinées euh, au ménages. Et, et là, euh, on voit donc en faisant la comparaison, euh, on voit que la, la la croissance, ça veut dire que la tendance est toujours plus positive auprès des, enfants, des familles avec enfants vulnérables ou des enfants à risque. Et donc même là, ça confirme notre thèse que l'impact est majeur sur les familles avant des enfants vulnérables ou bien à risque. C'était important aussi d'évaluer de, de, quel était le rapport avec l'aide externe et avant le, le transfert monétaire, le, les ménages déclarent de d'avoir de, euh, une, une dépendance euh, par rapport aux aides externes venant des de membres des familles ou bien des églises. Par contre, après le, le transfert monétaire, ils, ils disent qu'ils sont, sont devenus plus autonomes, surtout grâce aux activités de génératrices de revenus et au système de, euh, de microcrédit qu'ils ont, qu ont mis en place. Donc, voilà notre conclusion, juste pour faire un résumé. Bon, premièrement, euh, on, on a vu que l'intervention cash est utilisée et destinée en grande partie vers l'achat de réalimentaire et aussi aux dépenses à court terme. Bien qu'on a vu que les dépenses associées aux, aux activités génératrices de revenus et aux, aux activités d'épargne sont en tout cas significatives. Deuxième conclusion, c'est que en termes d'éducation, on n'a pas vu un impact significatif. Euh, bon, on l'a justifié du fait que premièrement, il y a vrai, la gratuité scolaire. Et donc peut-être que les ménages ont dessiné l'argent, vu qu'il y avait la gratuité scolaire, ont destiné l'argent euh, vers d'autres besoins. Mais euh, aussi, euh, on a vu comme l'éducation n'est pas considérée un besoin primaire. Ça veut dire que dès que les, les ménages ont un tracé d'argent, ils il ne le disent pas immédiatement au, au, à l'éducation. Par contre, pour ce qui concerne le bien-être des enfants, on a, on a remarqué qu'il y a eu des de changements euh, subjectifs et pas vraiment linéaires dans l'État. Et même si eh, on a vu que l'impact est plus significatif sur les, les, les familles avant des enfants vulnérables ou à risque. Cependant ici, on peut dire que, euh, que la définition de bien-être est très, trop générique. L'outil eh, parlait de bien-être, bien sûr que le bien-être c'est très, euh, très subjectif et donc aussi des fois les ménages eh, ont des difficultés à, à l'évaluer. Et on a vu que um, y a la composition de, de la taille du ménage euh, change beaucoup dans l'État. Donc, sûrement, il faut considérer de que dès que le, les membres, la famille euh, s'élargit, il y a un effet multiplicateur sur la, la communauté. Et, et ça, donc, euh, ça crée vraiment, et ça, ça renforce la résilience euh, des, des, des bénéficiaires qui deviennent eux-mêmes euh, les premiers acteurs du changement. Et on a vu, euh, en tout cas, que dans des contextes instables d'urgence, euh, sûrement le cash, le transfert monétaire, donc, n'est pas, pas euh, suffisant. Mais euh, surtout si les groupes euh, de, de bénéficiaires est un groupe très vulnérable, tel que c'était notre cas, et donc c'est très important de coupler la transfert monétaire avec des actions de, plutôt de renforcement des services, comme par exemple de l'éducation et, et la santé. Et bien sûr, il y a eu des limitations et ça, c'est intéressant de les présenter et pour améliorer éventuellement les prochaines études. Euh, premièrement, on a vu qu'il euh, y a eu bon, un changement inattendu sur le nombre euh, des membres des ménages. Et, et ça veut dire que le nombre changeait à chaque évaluation. Euh, et donc, ça, ça, ça, ça, ça nous a donné des, des, des, des difficultés à interpréter, à, à, à avoir une lecture euh, des de données. C'est pour cela que c'est toujours très important coupler des recherches quantitatives avec des recherches qualitatives. Parce que même si le, le, le, le, le, simple, donc le, le, le nombre de ménages change, au moins avec des recherches qualitatives, on aura, euh, on aura des, des, des, des explications ou des, des, des changements qui se produisent euh, mieux, mieux, mieux explicités. Et on a vu que euh, certaines tendances n'étaient pas, pas linéaires et, et ça dépendait beaucoup de, de la catégorie du groupe étudié et, et, et ça dépendait aussi des de moments, donc pour bon, ça on a vu la nécessité toujours d'amener des enquêtes répétées, donc des PDM multiples et de l'État, mais surtout donner un code, donc codifier les bénéficiaires pour faire en sorte que, effectivement, c'est toujours le même chef des ménages qui est évalué dans les différentes évaluations. Une, limitation, une grande limitation de l'étude, c'est que, euh, bon, premièrement, les questions qui étaient dans le PDM. Hein, et couvrait seulement de façon partielle euh, l'impact du cash sur les enfants. C'était plutôt des, des, des questions plus générales. Et, et, et donc aussi sur la protection de l'enfance, sur la protection sociale. Et par contre, c'était celle-ci l'objectif du projet. Et ça veut dire que l'outil n'était pas trop aligné et, et à l'étude euh, et aussi à l'objectif du projet. Donc c'est capital de euh, planifier la recherche, ça veut dire avant d'entamer de, de, une recherche, de la planifier, concevoir tous les outils ad hoc et faire en sorte que ce soit, soit le même outil utilisé dans les différentes euh, évaluations et toujours adapter les, les outils euh, au contexte. Donc je crois que la présentation est, est finie, bon, s'il y a des questions vous pouvez toujours me contacter ou bien contacter ma collègue Michaela qui était en charge de, de l'étude et qui va faire la, la même présentation mais en, en anglais. Et merci. Merci Myriam, c'était une présentation très riche. Euh, si tu peux laisser quand même la présentation comme ça si les gens veulent revoir des oui. résultats ou quelque chose. Donc euh, maintenant c'est à vous, euh, s'il vous plaît de demander des questions si vous en avez, euh, on a à peu près 10 minutes. Dans la plateforme il y a Dania Tondini qui a levé la main. Oui bonjour, bonjour à tout le monde. C'est Dania Tondini, je suis la responsable du département Learning and Sharing de AVC. Je suis en Italie donc. J'avais deux questions en fait. Une question est si vous avez prévu en quelque manière d'avoir un suivi euh, avec euh, ses, ses bénéficiaires c'est-à-dire euh, une euh, évaluation ou bien quand même euh, un questionnaire en fait la continuation de la recherche euh, par exemple d'ici un an c'est-à-dire pour voir si effectivement euh, il y a euh, une action au niveau de résilience un effet au niveau de résilience et, et euh, de l'autre côté et je voudrais vous demander si, entre les groupes homogènes de familles, en faisant les interviews, bien sûr, parce que ça n'a pas été retenu dans, la, dans les résultats, mais si vous avez remarqué des différences entre les familles qui ont la même situation, du même groupe des différences dans la manière d'approcher les, les, les, les questions, d'approcher les sujets, de, de, de, de, comment ils se sont, en fait, euh, ils ont, euh, se sont activés euh, avec ce cache Je ne sais pas si c'est clair. Oui, Daniel, on va essayer de, de répondre. Je ne sais pas si on utilise on prend tout, avant toutes les questions et après on y répond ou bien on répond au fur et à mesure. Servus, euh, justement, il y a juste une autre question dans le chat qui demande si avez-vous pensé d'avoir un groupe de contrôle pour le monitorage des différents transferts par rapport aux bénéfices de l'intervention? Donc, peut-être euh, tu peux prendre ces deux questions, Myriam. OK. OK. Alors, par rapport à, euh, à la première question, si on prévoit euh, une évaluation après, bon. Et déjà, le, cette évaluation, bon, la dernière évaluation, c'est-à-dire le focus group et les entretiens ont eu lieu quatre mois après la fin du projet et c'était déjà une, bon, un peu un défi, surtout parce que ce sont des zones des fois instables hein, et il y a beaucoup de, euh, de, euh, de déplacements. Donc, faire la même étude en prenant les mêmes bénéficiaires, ça, euh, donc déjà on a eu des difficultés après quatre mois. Donc, après un an, et, bon, ça pourrait se faire une étude de, bon, à base communautaire pour voir, mais pas sur les familles, sur les ménages, parce que, comme on a vu, un des défis, c'est la fluctuation des de ménages, du chef des ménages, de, du, du nombre de, de, de ménages. Et donc, c'est ça la, la limite de, de faire la même évaluation après un an. Euh, la deuxième question, euh, bon, par rapport peut-être Daniel, ce qu'on a, on a eh, voulu présenter, c'est que euh, les tendances étaient différentes et si on prenait des groupes, euh, des groupes euh, homogènes. Et donc, on a vu que, par exemple, dans certains, dans certains cas, le, il y avait une... Bon, je peux prendre juste un slide pour faire un, un exemple plus, plus précis. Et on voit comme la tendance euh, était différente euh, par rapport euh, au, au groupe. Par exemple, comme on a dit, une famille avec... Euh, avec enfants vulnérables. Je ne sais pas, parce que en, en fait, ça, c'est une étude sous saint mais il y en avait d'autres cas où les dépenses, euh, en général, avaient euh, eu une tendance négative. Et, et par contre, les familles vulnérables, la tendance, en prenant en considération ces groupes euh, spécifiques, était euh, étaient, étaient positive. Donc, on ne l'a pas présenté peut-être ici parce qu'on a, on a dû réduire beaucoup, mais on voit effectivement des de tendances différentes. Merci. Oui. Il y a une bon. autre question dans le chat. Euh... Oui, peut-être on peut répondre à la question de Flavia avant. Euh, ah, oui, oui, bien sûr. Pour le groupe de contrôle. Et pour les groupes de contrôle, merci pour la question. Euh, la conception de la recherche était différente. Ce n'était pas de comparer notre bénéficiaire avec un groupe de contrôle, mais c'était plutôt de comprendre un peu les, les conditions qui ont amené certains bénéficiaires à faire des choix, par exemple. Euh, au niveau des besoins plutôt que des stratégies de survie et, euh, et aussi comprendre donc d'aider notre groupe de bénéficiaires ce qui s'est bien passé, ce qui n'est pas passé et pourquoi il y a eu certaines tendances. C'est pour ça que euh, la base de la conception de la recherche était, était basée sur, euh, sur une autre méthodologie. Et pour le futur, euh, bon, comme Myriam a dit, déjà était un peu difficile euh, retrouver les bénéficiaires parce qu'on n'avait pas les mécanismes de décodage. Donc, pour faire une autre recherche dans le futur, on a besoin aussi tout à fait des fonds. Donc, pour le moment, on n'est pas planifié, mais si on, si on aura des autres interventions dans la même zone, peut-être avec des projets similaires, on pourra toujours aborder. La recherche et, et voir si effectivement on a d'autres résultats plus différents, plus solides dans les futurs Merci. Donc, il y a juste une autre question euh, dans le chat de Tarsis qui, euh, qui souligne que dans les résultats de l'enquête euh, parle d'augmentation de l'autonomie alors que l'utilisation de transfert dans l'investissement n'était pas significative. Donc, il, il vous demande comment justifier cette autonomie avec des dépenses quotidiennes en augmentation. Oui, en fait, ça, ce n'était pas par rapport à la tendance, parce qu'effectivement, si on voit la tendance, les, les, les dépenses quotidiennes, voilà, avaient une tendance positive. Par contre, les investissements, non, mais c'est plutôt... Euh, en faisant en moyenne, hein, en fait, euh, on a vu que l'incidence euh, moyennement est assez élevée par rapport à ce qu'on qu attendait et par rapport au contexte. Ça veut dire que dans un projet, même à court terme, comme sait de 14 mois qui, qui, qui avait prévu différentes interventions, en tout cas, le, euh, et les ménages étaient particulièrement vulnérables. Donc, on ne s'attendait pas à cette stratégie. Euh, cette stratégie de euh, plus vers les investissements durables. Donc c'est vrai que la tendance est, est, est négative, mais on voulait plutôt remarquer l'incidence euh, globale de cette, de cette, euh, des investissements durables. Et aussi, euh, cette tendance négative, on peut aussi la justifier du fait que dans les premières PDM, les familles avaient reçu un montant supérieur par rapport à ce qu'ils avaient prévu après, donc avant le, le troisième PDM. Donc c'est normal que euh, avec un montant un reçu plus élevé et au, de, au au début, il a, ils ont activé de euh, des, ils ont activé des systèmes euh, donc de des investissements durables. Par contre, euh, dans le troisième PDM et où les cash sont étaient et moins, ils ont plus dessiné le, le, le, le transfert vers des dépenses quotidiennes ils ont diminué les les, les investissements durables. Merci. Um... J'espère que Myriam a répondu à vos questions. Euh, on a un peu dépassé le temps et on souhaite terminer, euh, sauf s'il y a une dernière peut-être question. D'accord. Donc, euh, merci beaucoup pour votre participation à ce webinaire. On va mettre, comme d'habitude, le, le recording de cette présentation et la présentation dans le... Uh, site web de l'Alliance et vous pouvez, vous, vous, vous pouvez toujours nous contacter moi, Mirette et Myriam si vous avez des questions que vous voulez uh, que nous répondons uh, merci beaucoup et à bientôt merci à tout le monde et bonne suite je, je, je vous laisse euh, en compagnie de ma collègue